Ah, m'de dit nous guéti ba vous nous eh bien c'est sous base ça lorsque Timakak, monsieur blessé par balle monsieur finalement allé monsieur parla encore la police interdit yo ça déjà c'est parce que peut-être manqué tandim. Mte dit la police Daime pas comprendre même petit comment le fait quitter la boule pour le sous Matissan? Même monsieur. Eben, te dit la police gon signal que yo kavoye. Si nous une assurance timacac blessé par balle, monsieur pas la boule, arrange pour pénétrer base pour nous prendre soldat monsieur yo. Il nèg nan dans le PNH qui ne Et venez de regarder l'écran là. Il y a quelqu'un la police qui ne lâche Qui ne choisit pas de équipe pas besoin de unité, mais vous connaissez, sérieusement. et y comme si jusqu'à présent, m pa e a e si tout. Non, mais ça. y a qui a parié sur lui. Il yo. yo dans Fief Premier, premier attaque, premier frappe ti makak pran. Après, et même le sa monsieur blessé, ah oui? Après, monsieur fin blessé. A. La police débarque dans fief, monsieur. Yo arrive jusqu'en bas. Sablier à te gagné. Yon base ti makak la. On pied bois. La police dépatcha base là avec coup de balle. Kegan pile moto là, yon mette pile bagay frigide. Oh, bagay, ah, yon boué bien. La police sacrifie la coup de balle. yo a konate, yon kon rage yon, n'a yon kouri, cacher, l'cache, etc. Après moi bouyo. La police pa fait bak. Et gon stratégie la police utilise, que m'pap dit la, m'pap dévoile. Sauf que la police pas fait bak. Ou yon doit pas remarquer la police présente dans l'espace là, et puis ou al pote bourré, se quand on prend qu'on ça, son stratégie. Eh bien, hier soir, Nèg yo décide encore font poté bourré. Dans Basti Makak. Kou de bal fait mi kalaou. Bandi yo pas ka résiste. En bas coup de bal. Nèg a couru dans toute rage, et toute direction. Matin, en signe de solidarité, de protestation. En signe de fidélité à chef, yo, zami yo, n'a décidé pour attaquer zone Paco, Turjo, Debussy. Cannabis vert. Eh bien, la société, gagne 14 jeunes, m'a pas qu'à montrer l'image, même qu'à montrer le matériel, le matériel sur l'écran, qui donc, si, Attends, nous sur de cardio, Nous avons innocent, c'est innocent. Ah, la police a ah, à une bonne action parce que vous remarquez, pas quitté population boulet la population C'est tibus à la Ça veut dire, le fait que la police attaque eu un peu vous avez eu un peu Vous Vous avez un peu de temps. Vous avez un sur wo bon paquet de chargeur là alors que n'ego c'est 9 mm qui sont yo mais chargeur ça au pas chargeur 9 mm même zam qui entre en Haïti yo c'est comme ça au pote yo, pas morceau pas vrai ou joseph et ou militaire comme sa bien c'est pas morceau yo pote zam yo c'est leur rive à destination et puis au monter zami et bien, c'est exactement ça, n'est-ce Le fait que, vous commencez à sentir vous panique parce que, malgré tout attaque que vous faites sous mes yotes, Dieg, vous une résistance quand même, même si vous avez des gens qui tombent en bas Ma la balle, vous avez une sorte d'aller. essaye essayé de créer une situation de terreur dans toute région métropolitaine. Vous avez débarqué, mais t'a semble semblé que vous avez une qui baille. Parce que, neg ma on yon tout kote, et chinois yon à terre, <laughs> gon a qui ki bay sou yon tibus. La police pa konne si yon tibus la exactement, non? Et ça te fait demander que neg sa yon, font bay moyen pour yon, pou yon travail, gen policier le travail. Le fait que gon a qui ki bay, parce que la police a attaqué neg yon en lè, pi yon ap kouri. la police dit que gen neg ap kouri, donc pou ne mette antenne sou yon, mette kontrol. Eh bien, il bus qui sorti Pétionville, cap qui direction la ville pas le canapé vert. Le bus la arrivé, ou bien près arrivé zone commissariat canapé vert. J'en ai regardé la sous l'écran. Well, la police décide décidé de Alors, il y plus de bus qui passé. Il font check fait checker pour ouais, que tout le monde est correct. Et bien, il y arrivé sur le ça, Un, première remarque. Comment machine il a chargé qui sont machines de transport. Negatif, oh, tande, oui. Mais ben mon en femme fait bague là-dedans. Ça attire attention. <laughs> Tende bien, oui. Comment faire aux machines qui est qui sont véhicules de transport qui est chargée, Petionville qui prend prince Mais mon femme bague dans la machine. Ça attire attention, policier. Et puis, policier, qui quand même a l'aide qui dépasse déjà, n'a décidé pour checker machine, non. Oh oh, deuxième remarque, majorité n'a yon tout en noir, majorité en noir, oui, nègi yon en noir. Eh, noir sont coulè, ti ma kakren mè en pil. Oh oh, eh bon bah yon mat la, oui. <t 'un t 'un> coulè noir sont coulè, ti ma kakren mè, Mbaron Bougi, ça vient le, c'est sa Diabli deal. Coulè noir sont coulè, monsieur remè en pil. Ma ça dit premier au remarque là. Bus la baguin femme la dan, alors que son véhicule de transport. Deuxième remarque, lan, majorité n'a en noir. Jacket noir, jean noir. Nous quelqu'un qui si signé gen bon vidéo. Eh ben écoute, <laughs> la police dit fa ou tcheke. Ah, la police font beaucoup en bon coup. Parce que, eh beh, population en bon noue, non? C'est la police parce que population va d'après le camper en bus kap passe. Donc, c'est la police qui campe le bus. Le yon checké sous negu. Et puis, yon commencé à sentir que negu parait suspect. Et bien, imaginez-vous sur l'écran. Tout ces matériel qui ont dans le tiji Au moins, il y a longue vie là tout. Oh! Il y a un long à terre tout. Il y a un long de vie tout. Téléphone, zam. ça y a un long la police là tout. Non, non, 9 mm ça Parmi les z'am, ça y a un la police téléphone gien même mêmes gien badge la police on regarde on badge badge la police tout hein? pile katouche. Katouche 12 mon chef là moi pas contre balle eh, chef cap bail contrôle là monsieur a dit 12 pile il pas ca balle cartouche non moi katouche, ça assemblé qui cartouche là assemblé katouche eh, M14 M4 Galil m'pas connai m'pas <laughs> donc quand y a lè la police checke nego et puis on joindre toutes zagribay sa yo nan valise neg il y a go un flash y un couteau il y a toute bagaille dans valise yo est là le fait que depuis 2h 3h du matin moun canapé ne pas dormi moun début sitiyou pas dormi parce que nèg examen débaqué yo envahi dans yo la zone. le population constater popu, la police rete tibus lan et puis commencé vite. Où ou est pas curiosité Yo pote bou re sa k passe. What's going on? Eh bien, le regardez gade owe ke, justement, yo gen kredikat, tout konne ki de gen kredikat. Yo gen tout bagay. Eh bien, le population owe make, ta semble nek sa ou pa kle. Eh bien, population, yo pas bou le matériel yo, non? Ou yo intelligent. Yo pas bou le matériel yo, yo di la police pas un problème. et nek sa yo, yo fèn trop. C'est yo qui cause que ne pas vivre petite nous pas à l'école madame nous mari nous pas ca fonctionner yo yon yo yon yo yon yo abandonner de partie des pays c'est grâce à monsieur yo. ou mon pas un problème non ou mettre prend valise yo La propos prend valise yo Al gade son joint dans valise mais monsieur sa pas prend yo pas pa pa entre dans commissariat oh. <laughs> mdou, population ndou debout population vle caler gel bon jeune ka oui population dit la propos attention c'est grâce à monsieur Sayo, qui fait jodi am vin pauv moi appauvri, pauvri m pa ka manger la car c'est grâce à monsieur saio qui fait que chaque côté été obligé abandonner kaimon malgré été kaimon pour me faire la descente avec un pil humiliation vous avez que vous mettez pris un matériel, mais vous avez un service que vous avez fait. Devant de la police, la population a pris un peu vous avez lapidé, vous avez lynché, vous avez parlé encore, et les gens ont pris un la vous avez mis du feu sur vous. Vous avez mis un ils sont et véritable Donc, c'est 14 jeunes qui ont mis un peu qui passe en bas flamme du fait, Jody a un vert. La police de concerts à population, Jody hein, fois ça n'a pas fait bouger. Et ça à poko un rien. Tu montrer notre Mon moment là, Muscadé frappé encore. J'ai, monsieur Macaron. Un pays ça a tellement bagage. Je vais garder un pour me dire pas fin bon monde, mais j'ai M. Maca Entre-temps, M. Kaden frappé, parce que Gonegler a assemblé M. Palato, non? En M. Renel du alias Black Merveille. Eh bien, on n'a pas nez bait tête limite là. La. <laughs> Attendez, oui. Eh bien, Renel du alias Black Merveille. Eh bien, M. Guiné, selon sa commissaire partagée là, Monsieur, c'est un membre influent dans un gang. Un gang qui est mort red dans les organes. Oh, oh. Eh ben. <laughs> monsieur, le n'a pas comprendre ça que les Monsieur Monsieur Monsieur base qui est mort red dans les organes. Donc, t'as a semblé yo te était fouqué, monsieur, à l'hôpital Fondé Blanc, lundi. Et ce chef-pac, pas Après, il a fini recevoir trois balles dans la police dans les organes. Oh, <laughs> la propos, il a monsieur. Et puis le courrier, là, il prend soin dans le fond de blanc. Il n'a pas contre sa muscade, bon diable. Mais il n'a pas fait nouvelle. Et monsieur n'a pas fait nouvelle. Hein? Et Black, Black Merveille, il n'a pas, pas, pas, pas fait de merveilleux. pas fait de nouvelle. et bien, Black Merveille, monsieur le René du Duverger, alias Black Merveille, selon information que par Camille Aguane partagée, monsieur dans un gang qui est mort dans les Hogan Donc, la police blessé monsieur par trois balles avant il y en a un cadre d'opération dans les Hogan pendant la opéré Donc, monsieur quitte le organe, la laissé prendre soin dans l'hôpital, fond blanc. Eh bien, eh, le monsieur fini, monsieur t'a semblé que eh, monsieur allait dans la localité fond des dans la ville côté chef, quand a pris fête. Hein? Oh, eh bien, ça qui passe là. Euh, monsieur, doit livrer deux chefs gang qui ont fusil calibre T65. Monsieur, tentez sauver. Il ouvre porte, on patrol là. Il a quoi la tête. Finalement, ça oh. qui passe là. Il a arrêté monsieur. Mais il tentez sauver en bas de Mémuscadé. Et monsieur, il n'a pas fait de nouvelles. Et eh, puis, Moured parle encore. Base Moured. Et eh, eh. eh, monsieur, il regarde dans la base Moured. Monsieur, il Black Merveille. Monsieur prend balle, et puis il a le caché fond de blanc, et puis il croise à Muscadet, et puis ça s'est passé malgré que les Muscadet mettait en bas Monsieur tentez sauver en bas même Muscadet, et puis il a le balle encore. même je regarder l'image, monsieur là, monsieur Mored. monsieur dans la base, Moret, monsieur Mored. Et monsieur Mored, Muscadet j'ai monsieur. Vous comprenez ça, nous Mon pays difficile, vous un bon petit c'est Ce n'est pas impunité, n'a pas encouragé, non? Mais il faut que Haïti ayez un Souwe moun débutsi pa camp en muscadet, Tap gonn lot territoire perdu. Tande bien. Souwe moun débutsi pa ko pa en muscadin. Tap gonn lot territoire perdu. Malgré bah ma... bagay, la vie Parce que réalité, di, a, bon réalité jodi a gonn phénomène. Devon nèg tombe dans mauvaise affaire. Yo c'est moi à Morvan qui détuit jeune dans pays Eh bien écoute, écoutez. Malandre ça au tombe ya, Bon, man kwa nou. Ki ti makak. Ti makak. m'en quoi rappeler nous? Qui est-ce qui? Timakak. Qu'on est Timakak? Mais Timakak, là c'est boule bitavel, n'est-ce qui te photo ça? Timakak, c'est pas nek à maillot blanc qui fil là. C'est lui-même qui Timakak. L'autre là, la, monsieur, Le est tchélo, monsieur, il est tombé, nek de village de Dieu. Monsieur, tombe longtemps le même. C'est nek qui est en dos. monsieur, nek qui camper là, maillot fila, il est Timakak là. Monsieur, Le Carlo petit homme. Monsieur, tombe en babal. Donc, pile cause et en pile diversion. Donc, monsieur vous enterré. M. Tessupose enterré matin ou bien demain matin. Et c'est ça qui fait que tout coup de balle, ça tire toute zone nan net pour capable. Parce que y un général qui tombe et il réplique Et si, les gars, ils prennent yo prend si, pren Turjo, tout le monde se met à quitter pour tomber en net. Bah, nous, nous, nous, nous devons les dans qui début dans c'est bo, tout Bon, Eh ben oui? écoutez, la société. Bon, sa yo, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, de bon, bon, bon, bon, bon, la société Carlo bon, bon, bon, parce que Roselito c'est un ce frère monsieur. entendez oui. Mais monsieur lui-même c'est Carlo petit homme, il c'est Carlo, frère là c'est Roselito. Eh bien, écoutez ça qui passe. Gang petit macaque là, c'est frère, c'est cousin qui là Plus l'autre indien qui venait, l'autre argentin. Mais pour qui ça gang c'est plus famille monsieur là dedans. Parce que au départ n'est ça, yo yo pas dans question kidnapping. Gang là son gang qui te formé pour te goumer en face. Gang Toto ça faire fete. Que Toto y'a accusé le kap volonté moun nan ça dans des rivières, dans la boule douze. Ça dit, c'est là que gang là va ka le constituer. Et ça te fait ou après, majorité moun ki nan gang la na est famille monsieur. Ça dit, si yodet, tu détruit gang, ça, détruit presque toute famille Timakakla parce que gang nan son gang qui te formé pour goumer en face toto pour za faire tête youn kon l'autre ti makak c'est ti moun qui levait aller dans mes toto Mais Mais monsieur qu'il y a dans face toto parce que les timé gon pa quête toto tête toto gagné et eh bien tesayo c'est tête que toto t'es mal acheté ou bien te prend monsieur décidé pour le récupérer tesayo ça est bien oui la société Eh bien mes côtés baga va le passé vous avez macaque et puis l'autre n'est qu'un qui peut être en face toto yo armé monsieur yo bal monsieur moyen pour goûter contre toto pou yo récupérer terre m'adou gêne même journaliste genjou, qui a là oui journaliste qui gen terre dans le petit macaque ou n'a pas senti ça m'adou là moi même dou gen journaliste dans le pays ya qui gêne terre bâché non que t'y macaque fait au cadeau en l'air ou qu'on m'adou cité non ah Mouna vous vous êtes vous même taille bien oui nous gen un journaliste qui gagne tête macaque yo en l'air ça veut dire que gen pile nèg qui était contre toto qui tout comme si ti makak moyen qui renforce monsieur balizam balimateriel pour materiel, contre pou toto et Toto. y a monsieur va renforcer comme ça c'est après dernière attaque que la police te fait mélanger avec colombien et l'autre grand nègre qui gen moyen Côté Neg Totoyo, il a attaqué M. Monsieur M. De père du Soldat. Monsieur Koury, il a pris dans village de Dieu, Kaizo. Et c'est là-bas la compliqué oui. Et ça fait que yo fâché comme ça. Parce que l'on perd du Timakak, ou perd des Youn dans gros chef kidnapping qui ki gagne dans Petionville. petite ville, pour Neg Village, pour Neg dans l'autre bois de Granavine. Écoutez, il est normal que n'y a pas frappé, un coup. Et cette femme de bataille qui l'a se GPEP lié. J'ai pour qui ça? Parce que je dis qui est ce qui n'a Jepep? C'est Ti Gabriel. Ti Gabriel dans si Cité Soleil. Qui est ce qui allié Ti Gabriel? C'est Kempes, Soubele, qui gon branche, nègre 400 maozo. Qui te toujours allié, ou d'aïm de nous premier allié que nek a gen te kon supportel, le otap goumé en face le l'boukane, c'était nek 400 maozo. Parce que l'aime par li, c'est pas comme si vous montez, c'est information que m'gayen. Eh bien, ça que passe, j'ai là qui gagne la dan Gabriel, dans Cité Soleil. Eh bien, justement, il gen nek belé la dan, Kempes, qui li. Ça dit, l'on dit Kempes ou dit directement Iso, dans Village de Dieu. Parce que Izo, c'est Zami Dede en particulier. Monsieur Wabi, tu vas fête, qui Dede, c'est un bel. qui dit ou il ou dit l'appli directement. Ou ouais, est-ce que le peuple? Ça veut dire, ou dit Gabriel, ou dit de k'empes Dede, ou Koko, ou dit Izo, Mano, Resyo, ou apli, bougoy, boy, dit Tilapli, Bougoy, Kiliboy, etc. y a Lordi, Izo dit, ou dit Tilapli, ou dit Macaque? Parce que pour qui ça, non seulement signe de respect, de reconnaissance, mais Timakak, c'est un petit garçon qui l'a pris lieu. Monsieur, c'est un soldat, Anel Joseph dans le village de Dieu. Et ça fait, c'est Neg ça. lorsque vous, vous avez audible, qui a branché, pour te soi-disant la paix qui te fait, nègre Toto, c'est Neg Chris là, tu renforcé Toto. Timakak, voyons quand il te manche, et Timakak, voyons un paquet de manches by Timakak. Et m'te ba information sa, jusqu'à ce que tu a pris li même pral konfimel. Que l'voye n'est pas 10 à 15 manches longues bai ti makak en l'air. Pour bataille. Ça dit l'on dit ti makak ou dit ce petit garçon tu a pris. T'en bien, oui, be, et Eh bien, kounya, lorsqu'on dit ti la pli Iso ti makak, ou est exactement vite l'homme. Parce que vite l'homme, vin font alliance avec Iso. Depuis l'assassinat de Nono, Junior Mani, alias Nono, yon nan te gagner sous ton sel. En bas dans zone 60, en bagalette, nous songe que Nèg 400 maozo te mangeait Nono avec une quantité d'argent, presque 400 000 dollars américains, que tu as aller sous frontière alors payé matériel sous frontière dominicaine, Que Neg 400 maozo tu prends monsieur, ouais, volo voilà, voilà. Yo prend monsieur yo déshabillé monsieur Gaspia et l'Amor yon ils yo assassiné monsieur et les vite l'homme mandé corps pour l'enterrer dans pa et c'est ça ça va de division entre l'Amor Saint-Ju Gaspia et vite l'homme et le simple fait que non non c'était bons amis iso que yo habitué gérer kidnapping iso relé l'Amor Saint-Ju pour le mandé cadavre non non, Saint-Ju pa pas et puis à partir de là pralgon alliance qui fait entre l'homme et Iso. Ça dit, l'on dit, Timakak, ou dit, vite l'homme, Iso, ti la Et ça te fait pas longtemps là, commissariat de Port-au-Prince, font botte son machine, qui est-ce que c'est des soldats, vite l'homme qui bralé sous Belé. Ça veut dire que, bataille qu'a fait là, c'est j'ai pep Et sans signe de protestation pour l'assassinat. De zami yo, frère yo, Qui yo, euh, ti makak ki tombe en bas La police souple, c'est pas bandit tuer, monsieur. Et la police tire, monsieur, depuis première attaque qui te faite là, monsieur te pren balle dans vente. Malgré monsieur, qui apparemment est gilet par la balle sous lui, il perçait quand même. Et monsieur Patka résiste en bas malgré toute tentative, monsieur finit par succomber suite de sa blessure. Yorel M. Thierry Elte lui c'est fier. Et voilà, c'est là que pense à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour que faire ça et activez la cloche de notification pour recevoir une notifications de chaque vidéo que nous postons sur le chaîne. Et pas de la vidéo pour toujours recommander vidéo vidéos. Merci, à croisé dans la prochaine vidéo. Ciao